élèves de, de commun scientifique option français hum, bonjour et bienvenue dans cette activité euh, qui va être inscrite dans le cadre de la leçon d'équilibre d'un corps semi-à trois forces Le sujet de l'activité et c'est les conditions d'équilibre d'un corps semi à trois forces donc voici l'activité euh, les conditions d'équilibre d'un corps sont mises à trois force, un corps très léger, en équilibre, voici, un corps S très léger, en équilibre, et suspendu par trois dénomètres T1, T2 et T3, comme l'indique cette figure. Voici les questions, on va faire le donc on va répondre une par une, et extraire, et extraire vers la fin les conditions d'équilibre d'un corps euh, se à trois forces dans le cas général. Donc, répondons aux questions une par une. Premièrement, faire l'inventaire des forces appliquées sur le corps S. Faire l'inventaire des forces. Donc, il y a, euh, puisqu'il est, est très léger, donc on va négliger euh, son poids et il y aura trois forces, F1, F2 et F3. C'est m'étudier sur le corps S, ils ont des forces, le poids est négligeable. Donc euh, il y a F1, la force d'attraction exercée par D1, D1 sur S. Euh, la force d'attraction exercée par D2 sur S, et F3, la force d'attraction exercée par D3 sur S. Passons à indiquer les intensités des forces appliquées. Donc, voyons ici, on va lire les, les forces sur les dynamomètres. Donc F1 égale à, comme vous le voyez ici, c'est 2,5. F2, c'est 1,8. 1,8, Et euh, F3, c'est 2,2. Donc, 2,2. Et est négligeable, comme on l'a déjà dit. 3. Tracer sur la figure les droites de direction des forces appliquées et déduire une première condition d'équilibre. Donc la euh, question, on va tracer les droites. Donc euh, pour ce faire, on va choisir ce point exactement, le point d'application de la force F1, et tracer une droite qui est, qui est confondue avec le fil euh, numéro 1. Donc, voici la première force, la, de, euh, la, la première direction de la force F1. La, la direction de la force f2 c'est là bien maintenant la force la direction de la force f3 il faut qu'elle soit confondue avec les fils voyons ici les directions elles sont en intersection dans un point, c'est le centre d'inertie du corps. Donc la première condition, c'est que les trois forces, elles sont coplanaires, c'est-à-dire qu'elles appartiennent au même plan, sur ce plan-là. Sur ce plan-là. Elles sont coplanaires, c'est-à-dire qu'elles appartiennent au même plan. Et leurs directions sont en intersection au centre d'inertie du corps suspendu c'est soumis à trois forces. Donc première condition d'équilibre. Les trois forces sont coplanaires et leurs codirections sont en intersection au centre d'inertie du corps en équilibre. Passons maintenant à la quatrième question. Représenter les forces sur la figure 1 un un cm. Donc on va représenter les forces. Donc, je vais, Pas affiché, Pas ce que ce qui nous apporte c'est donc on va représenter les forces à partir de ces points là les points d'application donc pour représenter cette première on va tracer un segment euh, attendez non À partir de ce point, on va attendre. On clique sur ce bouton-là, puis on sur ce point, et on donne la valeur. C'est de 1 cm, c'est de c c'est 2,5. 2,5, attention. La virgule est écrite point, se forme d'un point. Donc, voilà. Et maintenant, je ramène cette. Pour qu'il soit confronté avec la direction, voyons maintenant, c'est bon. Donc, je clique aussi, euh, toujours sur ce 1 hein, et je clique ici et je mets 2F2 euh, c'est 1,8. 1,8 entrée, je le règle pour qu'il soit confronté avec la direction du F2. C'est bon. Oui, je clique sur ce point. Et je crée 2,2. Euh, 2,2. Entrée. Pour mm -hmm. obtenir deux points. Donc maintenant, entre ces deux, ces deux points, je peux représenter les vecteurs. Maintenant, représentons les vecteurs mi c c'est à partir de ce point, Je coupe ce, point. ce deuxième f c'est f2, ça c'est f3, c'est con mm -hmm. Voilà, tracé euh, pour présenter les forces. Très Voici les, on peut créer maintenant là, c'est ça c'est f1, f2 et ça c'est f3. Oui, on passe donc euh, pour cette question, on va dire voir la figure. Représentation du vecteur force, voir la figure. Le polygone des forces également, voir la figure. Donc, pour représenter euh, le polygone, la cinquième question, je vais choisir ici un point à partir duquel on va commencer notre polygone des forces. Donc euh, bon, donc je cache ces directions-là. J'en ai plus besoin. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais appeler ce point. Propriété. Je vais l'appeler A. Le point A. Donc les jambes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter la première force. Donc, je la ici. C'est bon. Maintenant, je vais représenter ce vecteur à partir de ce point. C'est-à-dire faire le parallélisme ici. Il va être de cette manière-là sur votre cahier vous allez euh, vous allez euh, faire une droite qui est parallèle à cette direction et qui passe par A et vous allez euh, tracer le vecteur en utilisant une règle euh, avec une distance de, de, de 2,5 ici j'ai des outils qui permet de faire ça Donc, je vais mettre un représentant de ce vecteur à partir de ce point. Et elle me trace euh, le vecteur F1. Ce point, je vais l'appeler B. Donc B. Donc voilà, ça c'est le vecteur force F1. Maintenant, je vais représenter ce vecteur F2 à partir de ce point B que j'obtiens. ce point là que je vais appeler C et pour finir on va maintenant représenter le vecteur F3 à partir de ce point et j'obtiens un polygone fermé donc ce point est une, euh, une 3 secondes et avec ce point, Donc on va dire qu'ils sont confondus donc ça, on obtient une, euh, un triangle. Un triangle fermé. Donc ben, ça, on fait ça. De force. Maintenant, la deuxième condition d'équilibre. Sixième. Déduire une deuxième condition d'équilibre d'un corps mis à à Donc la deuxième condition, c'est que donc, la somme des forces, donc si on calcule Ça donne AC dans la somme de châle, ABBC, donc AC plus CA, donc, est égal à AC plus CA. AC plus CA, ça donne AA, égal à AA, et le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Donc la somme des forces est nulle. La somme des vecteurs forces est nulle. Donc voici la deuxième condition. Lorsqu'un corps soumis à trois forces est en équilibre, alors la somme du vecteur force est nulle. F1 plus F2 plus F3 égale le vecteur nul. Déduire, euh, ça c'est fait, donc, déduire le troisième condition. Conclure, est-ce que ces conditions sont-ils valables, une, euh, ces conditions d'équilibre sont-ils valables uniquement lorsque le corps est au repos Ou est-ce que la condition est à la somme des forces égale du vecteur nul Ou est-ce qu'il est valable seulement lorsque ce corps est au repos non, il est aussi valable lorsque ce corps est en mouvement et une uniforme selon le principe d'inertie. Donc voilà la conclusion. Si un corps est en équilibre sous l'action de trois forces, alors les trois forces sont coplanaires et leur direction sont en intersection au centre du corps. C'est la première condition. Et la somme vectorielle des trois forces victor, des trois vecteurs forces est nulle. Et ces conditions-là sont valables même si ce corps est en mouvement rectiligne uniforme selon le principe d'inertie. Ces conditions sont valables également si le corps est en mouvement rectiligne uniforme selon le principe d'inertie. Voilà. C'est fini. L'activité est terminée. Euh, merci pour votre attention. Jusqu'à une nouvelle activité. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo euh, et jusqu'à une nouvelle vidéo. A bientôt.